Salut, bienvenue sur Je bosse tranquille, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette série de vidéos, je te montre comment bien appliquer la deuxième loi de Newton. Et dans cette partie 6, on va voir en particulier comment déterminer la portée de la trajectoire. C'est parti Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la portée ben, On va revenir sur le schéma qu'on avait fait donc dans la Partie 1, donc je t'invite à aller voir la vidéo correspondante si tu as envie. On avait fait ce schéma là, on avait mis sur ce schéma pas mal d'informations. Là on va surtout s'intéresser à la trajectoire, tu vois, c'était une trajectoire parabolique, donc assez classique. Hein donc point de départ, point d'arrivée. Donc la portée, il faut bien comprendre que c'est la distance entre l'origine et le point d'impact. Okay donc cette distance là. Voilà. Alors à ce moment-là, c'est bien d'introduire un nouveau point que tu peux appeler P, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Donc ce point P, donc P pour portée, hein, il va avoir pour coordonnées donc XP et 0. Alors pourquoi 0 C'est parce que c'est le point d'impact avec le sol, donc ordonnée 0. Voilà. Et XP, ça va être notre portée. Voilà. Donc à ce moment-là de l'étude, c'est bien que tu comprennes que la portée, en fait, c'est l'abscisse. Du point d'impact avec le sol. Voilà. Donc maintenant, voilà ce que je te propose. Donc, avant de passer à l'étude en elle-même, euh, même si tu as introduit ton point P sur le schéma, c'est quand même bien de l'introduire sous, euh, sous forme, de phrase. Donc, quand tu introduis une grandeur comme ça, tu mets soit ça. Donc, soit P de coordonnées XP0, le point d'impact du sac sur le sol. Alors du sac c'était parce que le, le système étudié, étudié dans ce, ce cas-là, c'était un sac. Voilà, le 0 ici, tu n'as pas besoin de le justifier, surtout si tu as bien mis le point d'impact sur ton schéma. Alors tu peux mettre éventuellement voir schéma, si tu veux. Mais à partir du moment où tu dis le point d'impact, on comprend que euh, l'ordonnée va être égale à 0. Donc encore une fois, j'insiste un petit peu, ce qu'on cherche ici, ce qu'on appelle la portée, du coup c'est XP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va utiliser le fait que z de xp est égal à 0. Ça va être notre point de départ pour trouver xp. Donc, on va résoudre justement z de x égale 0, en plus. En particulier z de xp égale à 0. Voilà, je vais dérouler l'étape numéro 2 jusque-là. Donc, comme je te disais, on part de z égale 0. En particulier c'est le z euh, qui correspond à xp. Voilà. c'est ce zéro là en fait, z de xp, c'est ça, Donc, Quand tu dis z de xp égale 0, en fait tu traduis cette info-là euh, d'une façon un petit peu différente. Quoi, tout. Alors ça permet, euh, le fait de l'écrire comme ça, ça permet de faire apparaître z de x. Alors z de x, c'est euh, l'équation de la trajectoire, d'accord Ce qu'on avait vu dans la partie 5, pareil, je t'invite à aller voir la vidéo si tu veux. Donc, on avait trouvé ça pour l'équation de la trajectoire, tu vois, donc une expression un petit peu longue. Alors, si tu remplaces x par xp là-dedans, tu vois, tous les x vont devenir des xp. xp, xp, xp. Voilà. Donc, tu vas obtenir un polynôme du second degré avec comme inconnu xp. Donc, c'est ce que tu vois ici. Alors, pourquoi c'est pas. Euh, pourquoi à la place de moins euh, g. Euh, sur 2v0, et cos, etc., on a moins 0,0842. Ben, c'est parce que souvent, dans les exercices type bac en particulier, on ne te laisse pas manipuler cette équation de la trajectoire comme ça, sous forme purement littérale, parce que sinon, tu débouches sur des expressions littérales énormes, c'est imbuvable, du coup, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être dues à ça. Donc, à ce moment-là, dans l'exercice, dans la plupart des exercices, on te propose euh, certaines valeurs pour a. B et C. Alors, soit on te donne A, B C directement, sans forcément te donner V0, alpha, etc. Soit on te donne V0, alpha, G et H. Et c'est à toi de calculer A, B et C. Voilà, ça revient au même. Alors ça dépend de l'exercice. Donc là, dans cet exercice-là, duquel est tiré le, cette petite fiche méthode, on avait donc A qui est égal à moins 00842, b qui est égal à 0,625 et C qui est égal à 0,880. C'est quand même plus facile à manipuler. Euh... C'est quand même plus facile à manipuler, et puis surtout on identifie bien que la variable c'est xp. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu reconnais ici ben, C'est un polynôme du second degré, d'accord ax plus bx plus c donc, égale 0. Donc, pour résoudre ça, bah, tu dois l'avoir vu en maths au moins une fois dans ta vie, euh, euh, il faut passer par le discriminant. En fait. Donc, on va devoir calculer delta. Donc Je t'ai remis la petite formule ici. Delta égale b carré moins 4ac. Donc là, si tu prends les valeurs de a, b et c, ça te donne ça. Delta égale b carré moins 4ac. Voilà. Alors là, tu fais attention aux chiffres significatifs parce qu'on est quand même en physique. Donc, 3 chiffres significatifs, 3 aussi, 3 aussi, donc 4, c'est une constante, ça compte pas. Donc tu trouves delta avec 3 chiffres significatifs aussi. Dans ce cas particulier-là, on trouvait 0, 687, donc surtout ne retiens pas les valeurs par cœur. Hein. Tout ça peut changer. A, B et C peuvent changer, delta aussi. Bon, la plupart du temps, tu vas avoir un delta positif, sinon il n'y aurait pas de solution. Voilà, tu peux aussi avoir delta égal à 0, dans ce cas-là, il y a une seule solution, mais majoritairement, c'est delta positif. Voilà. Alors, delta positif, qu'est-ce que ça veut dire Ça, pareil, ça fait partie d'un cours de maths euh, sur les polynômes du second degré. En fait, quand tu as delta positif, ça veut dire que tu as deux solutions, deux racines. Donc ça, tu peux le rappeler ici, delta supérieur à 0, donc le polynôme, ce polynôme-là, admet deux racines qu'on va appeler xp1 et xp2. Voilà. Alors, pour déterminer ces racines, il y a encore une formule. Voilà, je te l'ai mise ici. Voilà, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc là, tu vois, xp1, ben, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. xp2, c'est la même, sauf que tu as un plus ici, moins b plus racine de delta. Bon, là, dans ce cas-là, ben, en faisant l'application numérique, on trouve xp1 égale 8,63 et xp2 égale moins 1,21. Bon. Alors, l'étape suivante ça va être de choisir entre ces deux solutions. Tu vois qu'on a un seul point d'impact, donc il ne s'agit pas de garder les deux solutions. Alors comment choisir entre les deux Voilà, Je te laisse réfléchir un peu, moi je vais dérouler l'étape 3. Alors en fait, pour choisir entre les deux, c'est vraiment pas compliqué, c'est-à-dire que là, on est en physique, hein, donc on parle de distance, c'est-à-dire que le, la résolution mathématique te donne une solution positive, une solution négative, mais bien sûr, en physique, la solution négative, on ne va pas la garder. Donc il suffit de dire ça. Donc, troisième étape, choisir la bonne solution. Tu dis juste que la portée que tu cherches, xp, doit être supérieure ou égale à 0. Okay Donc ben, xp, ça va être xp1. Donc, ça, ça te permet de bien expliquer pourquoi tu choisis la solution positive. Voilà et finalement c'est terminé, tu vois, on est parti euh, de l'introduction du point P, donc ça je pense que c'est nécessaire quand même de mettre une petite phrase ici. Ensuite, deuxième étape, c'était résoudre z de x égale 0, donc il y avait donc, remplacer z de x P par l'équation de la trajectoire, et en particulier dans cette équation, ben, les coefficients par leurs valeurs, qui seront sûrement donnés dans l'exercice. Ensuite, calculer le discriminant, delta, calculer les deux racines, et choisir la bonne, la bonne solution. Voilà. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cette vidéo et plus globalement à la fin de cette série sur Newton. J'espère que ça t'a été utile. Bon, moi, je te dis à bientôt et d'ici là, n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao